Et bonjour à toutes et à tous, c'est qui on se retrouve pour l'épisode 5 de Lys, retour au pilafolie, donc on va commencer directement par ce petit passage secret qui nous mènera à la suite de l'aventure du Chapelier Fou. Si vous n'avez pas suivi l'épisode d'avant, eh bien allez-y, et l'épisode encore d'avant, allez-y aussi, non, ça ne fonctionne pas par là. je carotte je dois retrouver les membres de ce seligo là-bas, qui n'a plus de chapeau, qui n'a plus rien, qui est vraiment nul. Chapelier Fou qui est complètement maboule dans cet épisode de Alice. les interrupteurs ne fonctionnent que sous le poids de la menace, d'accord, hein, bon... Dépose un chronobomb sur l'interrupteur, il faudra un allié de poids, d'accord. Comme ça, l'ascenseur descend, ce qui nous permettra de de pouvoir le prendre, hein rien que ça. Est-ce qu'on a pris là la... Oui, on a pris notre prix. Regardez, en haut à droite, vous avez un petit timer sur le sur le lapin-bombe. Je sais pas comment dire ça. Lapin-bombe, je trouve ça marrant. Et on monte à l'étage supérieur de la tour du terre. On l'appellera la tour du terre de peur tout le terre. Alors. filtrance des arros. assemblage. D'accord. de quoi Coup destruction comme demandé. D'accord, un parapluie. Je pense que c'est mon boucle là. Travaillez juste jusqu'à votre dernier souffle. Nous vous le rendrons Appuie sur E, pareil. E, j'ai pas E de moi. C'est ça, Y. De oh merde! Sa paye. Le oh laisse-le go! Oh merde! D'accord, qu'elle touche. C'est ça. De sa paye. Ah, ah! Voilà ça! C'est ça qu'on veut! Putain quelle noob Oh là on va se faire défoncer. Je sais pas pourquoi mais je sens qu'il faut faire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh putain Et voilà, on a pété un. De... Ah des masques. Lentement, simplement. Oh putain Je prends ces claques Bordel de lieu absolument laisser le truc en. en luck, hein, c'est trop la merde. Hop là! Oh putain! Ah oh, oui! En oh, mode VDR! Et voilà! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Complètement folle! Mal. Complètement malade! Pardon! Du coup Allez ouvre l'interrupteur Y'a pas d'autres interrupteurs hein Et voilà. ça va celle-là voilà C'est cool D'accord il n'y a pas de troisième interrupteur. Est-ce que je peux aller par là LT Non c'est ça par là hein. enfin sans balance de toute façon faut aller dans les deux côtés donc on va être ce côté là on se battre contre une tasse si je ne m'abuse non pas du tout non non non non, non, non. c'est plus stylé que ça quand même quand même s'il vous plaît s'il vous plaît hein. peu de respect peu de respect plus stylé que ça brisez les jarres ils contiennent Cherchez des interrupteurs et Ils te mèneront dans la autre direction. Alors, j'ai beaucoup en classe. Ah, le chat. Le chat. L'étendue de cette désolation n'est connue que de ceux qui en souffrent. Oui, oh, meurt. Merci, le chat sympathique, un hein. tour d'une aide incroyable, ce con. Ce pas du Jusqu'à votre dernier centre. Nous vous le rendrons ce paroles. Un travail idéal. Et sans est pas du L'industrie vit de nos souffrances, avidité et lassitude, Alice. Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme, en Australie peut-être. Nous devrions céder ce qu'il reste de votre héritage. Bien sûr, ouais. Ce qu'on va faire sur cette arme... On va améliorer... Ah d'accord, on va améliorer ça... 675, le prochain... Travaillez juste jusqu'à votre dernier souffle. Ah d'accord. On arrive dans des zones un peu plus difficiles, hein. Ce sont des points. Hein. Je sais pas si vous les voyez. Ce sont des gros points qui tapent contre le sol. Là, ce qu'on va faire. Je sens la carotte encore. Hein, mon On va voir ça. Ah. Oh. La caméra. Putain. Caméra. Des... Bloqué, euh, et d'aller plus de possible, sinon un peu dans la merde. Est-ce hein. que je peux monter la derrière Non, pas encore. Hop On d'achine Comme si c'était rien passé. On s'en tombe même pas. Hein, parce qu'on est, on est au-dessus de ça, il faut qu'on sache savoir hein, qu'on est complètement au-dessus des difficultés dans n'importe quel jeu, bien sûr. Beaucoup trop fort. Hop là Ah Pardon. Le cri du désespoir, on le valide Le saligo. Alors, est-ce que ça tient debout ou pas Pas du tout. Je vais me faire écraser comme une grosse merde. D'accord. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. ça comme ça on a un peu le temps là pour faire ça bien comme si c'était si pas passait rien Faut vraiment faire comme s'il y avait aucune pression le temps les... le temps n'est pas important bonjour, Je où... en vrai je sais pas pour où je vais hein. je, je suis un petit peu ce qui se passe qu'il y a deux chemins différents bon. Ah on arrive au niveau 3, ça ouvre la porte, ça ouvre tout. En fait, on était carrément sur le bon chemin. Je pense que là, je vais rater, par contre. Ce qu'on va faire, pour ce faire, on va dash. Non, la porte Oula, que ce qui se passe. Sauvegarde. C'était une petite sauvegarde. Nous vous les rendrons au centuple. Voilà, ramasse tes lents, j'aime bien. Voilà, hop, panache. Easy. Ça se passe plutôt bien. Trop bien, mais faut bien faire... Faites vraiment attention à tous les détails qu'il y a dans Si vous le faites, hein, faut vraiment arrêtez vous... vous faites attention au moindre détail parce qu'il y a tout qui est travaillé, absolument tout qui est travaillé. Ah non, mais alors les larves, là, non mais ça va pas, là. pote. pote. D'accord, il y a un petit gros là. Et l'endage. Comme si il n'y avait pas de monde. Il est... <rire> Je l'ai bloqué les lapins. Hein. C'est ça qui est bon. Vous voyez, il était hier, là On oh, va essayer de les foutre en dessous des petits trucs là. En dessous des grosses. Commande les bras. Pas du tout, ils veulent pas aller. Oh je sont coder pour pas aller en dessous là. Oh putain vache pas con. Ha Stylé ça. Oh, ça se passe bien quand même. Hein. Rien de bien difficile. On spam les touches. C'est assez... Euh, assez relou. C'est difficile, en vrai. Ouais. Avec un petit souvenir... On Certains ça, insectes hein. mangent leurs petits, Alice. Nous avons beaucoup à apprendre. De leur vie ou de leur mort. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle veut me bouffer Est-ce qu'elle veut me bouffer, putain Alala... Ah là là. Ah là, là, là Nouvelle difficulté... Alors à gauche ou à droite, on va faire un pic, nick, pic, doux, à trois on va pic, pic, un pic, un pic, un pic, un j'ai un pic, un pic, un pic, un pic, un que un pic, un pic, un pic, Je pic, un pic, un ça. Ah non. Je suis J'en jouis... Ah, ben voilà J'avais raison Et voilà Voilà Une fiole, là D'orée D'orée voilà. ce qu'on va faire Attends, On va aller par là, je pense que c'est le chemin normal. Hein. Ça va être relativement plus galère donc sauter par ici. Là, faut-il faire eh Bien non, on va pas sauter, on va tirer avec le lance-poivre pour débloquer le passage qui nous permet de continuer à progresser. Avec ces petites cages à poules, on, enfin, on est dans une usine de thé. Il hein, y a des poulets partout. Hein. Peut-être qu'il faut des poulets pour faire du thé. Si on les mixe. Avec des épices, on arrive à faire du thé, putain, qu'est-ce que je raconte, moi, encore Qu'est-ce que je raconte, les amis, qu'est-ce que je raconte, je deviens fou C'est le jeu qui en a fait comme ça sur moi, c'est complètement, je euh... complètement... pas inexplicable, euh, pas de mots. Tirons le levier puis vous savez quoi, l'épisode est déjà bientôt fini, donc à force de faire des conneries, franchement, ça passe, je trouve, extrêmement vite. Extrêmement vite, continue. Pouf. On récupère les dents, toujours les dents. Alors là, par où Que se passe-t-il D'accord. se passe Ah ben voilà, putain, je l'ai presque pas vu ça. Je fais une pas hein yeah. le voir. Ça a été vu, donc on peut continuer à avancer. Je vais aller récupérer l'objet qui là est là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire un, deux, trois... Le canaris s'endort dès qu'on couvre sa cage, Alice. Comme par magie, il dort du sommeil du juste. Comme maman et papa, ils dorment comme des loirs. Oh. C'est pas mignon, ça. Ils dorment comme des loirs. Ton entêtement finira par te blesser tu aurais mieux fait d'écouter mes avertissements c'est les gens sans un regret, je m'apprête à te faire bouillir comme une écrevisse géante Eh bien, on va s'arrêter sur, euh, sur ce lapin qui pète un boulon, et on le tuera au prochain épisode. On le tuera, on va aller, euh, ouais, on prend cette zone tranquillement dans l'épisode le, dans le 6, déjà déjà l'épisode 6, on progresse bien à l'air de rien. Donc, eh bien, moi, je vous dis à très bientôt... Pour l'épisode 6 d'Alice, et puis on, on aura sûrement du Borderlands à côté, hein, du Borderlands, je ne sais pas quel jeu encore. Plein de choses, en tout cas, prévues pour vous, les amis. Encore une fois, Facebook, Twitter, tout est dans la description de la vidéo, donc allez faire un petit clic, un petit clic sympathique. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à commenter sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.